sur euh, la question du, du bien-être animal, on, on en a déjà parlé un petit peu par-ci par-là, mm -hmm. mais est-ce que par rapport au bien-être de tes brebis, à, je sais pas, la, la quantité, leur comportement alimentaire quand il fait chaud, quand il fait froid, quand il pleut, est-ce que vous, avez, vous mm -hmm. observez des choses euh... Ça, ça euh, la, la pluie je sais pas trop, euh, la, la pluie quand il pleut ici c'est avec du, du, du vent d'ouest, donc avec un peu de vent, donc là ils ont tout intérêt à se mettre le de côté des d'air plutôt, c'est pas les aigles qui veulent les protéger. Par contre, dès le début, on a vu qu'elle cherche l'ombre, ça c'est absolument sûr. Même quand il n'y avait que les, les piquets et les protections, ça donnait déjà un peu d'ombre et elle, elle, elle cherchait ça. Donc là, je suis, suis certain, je, je, je vous ai dit que le, les agnélages de printemps qui se passent dehors, toujours à côté du nez, hein, on trouve l'agneau toujours à côté du nez, quand elle cherche ça.